Conseil au premier allumage du robot Lorsque vous allumerez votre robot Dash ou Dot pour la première fois, voici ce qui sera à faire. Dans un premier temps, vous allez devoir brancher le fil de chargement sur votre robot afin de compléter la charge de votre robot. Lorsque votre robot sera branché, vous allez par la suite ouvrir l'une des applications de Wonder Workshop c'est-à-dire Go, Pat, Xilo, Wonder ou Blockly. À l'ouverture de l'application, vous allez avoir un message vous indiquant que votre robot a besoin d'une mise à jour. C'est normal. Alors, vous devrez suivre les indications en appuyant sur le bouton orange pour permettre à Dash de faire sa mise à jour. Ça prend tout au plus une quinzaine de minutes.